Bienvenue dans ma caravane Aujourd'hui je vais vous parler de la première chose que j'ai découverte en ABA, le pairing Qui c'est qui a envie d'un peu de stimulation neuropsychologique Le pairing est un processus d'association entre deux stimuli, deux événements dont l'un est neutre. Pour faire simple, le pairing est tout simplement un principe de conditionnement. C'est pas tu vrai, ça ça supporte Si l'on prend l'exemple d'une intervention avec des enfants autistes, l'objectif est que l'éducateur, qui a priori n'est pas particulièrement intéressant pour l'enfant, devienne intéressant, devienne Mickey à Disneyland. On va rigoler, par tout à 10. Un des premiers objectifs du pairing est que l'enfant s'approche de plus en plus de l'adulte, et ce, le plus fréquemment possible. Le pairing est indispensable car il va permettre de créer une relation de confiance avec l'enfant. Et c'est à partir de là qu'on pourra ensuite lui enseigner des compétences qui lui seront utiles ultérieurement. Donc c'est un petit peu important le pairing quand même. On en fait déjà naturellement sans le savoir. Dans la vie de tous les jours, imagine. Tu vas à une soirée entre amis, et là... Quelqu'un que tu connais pas, c'est la première fois que tu le vois. Tu vas essayer de te montrer sympa et agréable. Normalement, genre, sauf si t'es Je vais te taper Si bien que la prochaine fois que vous vous reverrez, la personne sera d'autant plus contente de te revoir qu'elle aura déjà passé une agréable soirée en ta compagnie. En fait, tu n'auras ni plus ni moins fait du pairing. En pratique, ça donne quoi si on en fait déjà spontanément au quotidien, il existe néanmoins certaines techniques que l'on utilise souvent avec les enfants autistes. Petit 1, mettre hors de portée les jouets trop cool pour qu'ils soient obligés de passer par toi pour les obtenir. Petit 2, s'approcher régulièrement avec un objet sympathique lui donner et s'écarter. Petit 3, s'il est déjà engagé dans un jeu ou dans de l'auto-stimulation, s'insérer dans le jeu pour le rendre encore plus fun en ta présence. Petit 4, ne pas parler, sauf pour le féliciter. Ne pas donner de consignes. Fais ci, fais ça. Honnêtement, ça c'est le plus dur. Et quand on prend du recul, on se rend compte que l'on en donne tout le temps. C'est seulement quand il s'approchera de toi régulièrement que l'on pourra commencer à intégrer des consignes. En général, on estime qu'un pairing est réussi lorsque sur une période donnée, on comptabilise 80 d'approches (main tendue, sourire, interaction) contre 20 d'évitement il tourne le dos, il s'en va, etc. Et ce, sur trois séances consécutives. Bah ben oui, mais comment on comptabilise ça Le plus souvent, on utilise des cliqueurs. C'est ça, que l'on accroche à la ceinture. On va par exemple utiliser celui-là pour les approches et celui-là pour les évitements. Et on clique discrètement. Quand les trois séances consécutives sont au moins à 80% d'approche, un superviseur vient observer notre intervention et coter en même temps que nous pour vérifier la concordance des résultats. Et si tout est bon. Si vous voulez aller plus loin sur la mise en place du pairing, je vous ai mis des liens en description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Et puis bah dites-moi en commentaire maintenant que tu sais ce que c'est. C'est quand la dernière fois que tu as fait du pairing je jure de ne plus tuer personne. Et en attendant, bonne route